Bonjour à tout le monde et bienvenue sur Football où nous allons poursuivre deux séries aujourd'hui, puisqu'avant de parler de la Suisse en toute fin de vidéo, on va se, à nouveau se pencher sur l'Académie du Red Bull Salzburg, après ma vidéo qui était consacrée, car il nous reste encore à connaître les différentes nouvelles technologies football qui sont utilisées le sujet de cette vidéo. Pour commencer, il faut savoir que la Red Bull Academy n'est pas habitée uniquement par des footballeurs, puisque le Red Bull Salzburg est c'est aussi une équipe de hockey, qui hockey sur glace, donc qui a plutôt pas mal de succès, notamment grâce à ces jeunes qui utilisent donc la même salle de sport que les footballeurs. Plutôt les mêmes machines modernes qu'on y trouve, car contrairement au fitness du coin, chaque sportif se connecte d'abord à une tablette sur laquelle il trouvera son entraînement du jour, planifié par les préparateurs physiques en fonction de, de données récoltées, Notamment celle du dernier entraînement en salle de sport puisque tout effort est mesuré par l'ordinateur qui se trouve auprès de chaque station. La plus appréciée d'entre elles étant sûrement le 1080 sprint qui, comme son nom l'indique, est utilisé pour travailler le sprint avec différents degrés de résistance. C'est l'image que vous voyez en bas à gauche. Pour les joueurs baissés au aux membres inférieurs, courir est, est aussi quasiment toujours possible à la Red Bull Academy grâce au tapis de course anti-gravité à disposition qui permet de réduire le poids du, du corps jusqu'à 80%, prévenant ainsi toutes sortes de surcharges. C'est la photo à droite. Alors tout ça est intéressant, mais pas autant que ce qui va suivre, puisqu'on rentre maintenant dans ce qui est spécifique au foot avec le Soccerbot 360 qui comme son nom l'indique fait travailler le joueur en question à 360 degrés puisqu'ils sont en fait une cage circulaire composée d'écrans qui indiquent où vous devez passer le ballon. C'est un peu dans le même style que le football notes du Borussia Dortmund et d'Offenheim, sauf que le joueur reçoit toujours le même ballon puisque celui-ci rebondit contre les, les, les parois avant de, de revenir au milieu du cercle. Le soccer bot semble en effet donc beaucoup plus proche du jeu et donc réellement utile, hein, qu'il y est quand même pas mal de 12 quant au, au football nôtre. et cela ben, parce qu'il permet de travailler des, des prises d'informations et, de, et de décisions spécifiques à la position et aux, aux besoins du joueur en adaptant la, la projection qu'on retrouve sur ses parois. Le Bayern Munich dispose également de quelque chose de similaire avec la marque skills.lab et l'avantage c'est que le joueur en question peut vivre plein de situations à la suite sans que ça soit trop épuisant puisqu'on reste dans, le, dans ce périmètre fermé on peut d'ailleurs même y travailler sa cognition euh, avec différents jeux où on retrouve des formes Tetris qu'il faut repérer et viser. Tout comme les penalties qu'on peut aussi donc travailler puisqu'il y a la possibilité d'inclure des... les et des supporters avec cette technologie. Et ce n'est pas le seul endroit où on peut simuler le, le public adverse à la Red Bull Academy puisque celle-ci dispose d'un terrain de foot à l'intérieur d'une halle équipée de, de haut-parleurs mais surtout d'un système LPS de la marque Kinexon, un système plus précis que GPS, qui à travers ses caméras et couplé aux puces qu'on retrouve dans le t-shirt des joueurs et, et même dans, dans les ballons, permet de capter constamment la position et les mouvements de ceux-ci, puis ben, de les, les transformer en, en données directement exploitables à la fin de l'entraînement. Et Salzbourg ne, ne s'arrête même pas là puisqu'ils comptent à terme remplacer leur programme tactique sur ordinateur, le, le programme IntelliJim, utilisé pour solliciter les joueurs à, à ce niveau par, euh, par quelque chose de, de plus réaliste, ils si comptent le remplacer. Euh, ce sont les lunettes euh, réalité virtuelle très utiles ben, pour améliorer la, la prise d'information, le, le scanning, tout comme la prise de décision. À ce niveau, il y a la marque Be Your Best utilisée par euh, Edebord, qui Semble s'être dépassé par le, le concurrent Red Hill, euh, en tout cas en Angleterre, parce que leurs lunettes euh, exigent aux joueurs en question de jouer précisément un ballon, donc un ballon qui est donc imaginaire. Et, et donc voilà, c'est très prisé en, par les clubs de Premier League, très utilisé même. Et Red Bull travaille donc justement beaucoup là-dessus. Ils ont à, à Salzbourg des personnes chargées de mener des études quant aux nouvelles technologies dans le foot et ils semblent vraiment vouloir approfondir ce domaine de, de la prise d'information. Mais ils ne sont pas encore satisfaits des technologies « tie tracking » qui existent à l'heure actuelle pour pouvoir le faire. Maintenant, ça reste un complément qui ne ferait pas beaucoup de sens si l'on euh, ne sait pas qu'il existe des moments où il ne faut pas scanner. Donc c'est quand la balle est touchée, en fait. quand... Et des moments où il faut justement scanner, il faut le faire, c'est entre ces fameuses touches de balles. Donc le timing du scan est important. Concernant la data, Salzbourg est synonyme de confidentialité, si bien qu'entre leurs, leurs différentes statistiques avancées utilisées, les Autrichiens ont seulement avoué apprécier surtout une d'entre elles, le packing proposé par la startup Impact. Le packing, c'est simple, c'est une mesure du nombre de joueurs éliminés par une passe. Donc si une passe casse traverse une ligne de, de 4 joueurs, alors sa valeur de packing sera de 4. Et ce qui est intéressant avec cette statistique, c'est qu'il concerne à chaque fois deux joueurs, aussi bien le passeur que le récepteur. Donc Salzbourg, euh, de cette manière, il, il peut notamment savoir si un milieu ou un défenseur qu'ils juge intéressant est habitué à jouer long vers un attaquant et si ce dernier est à l'aise pour faire ce genre d'appel et recevoir. De passe. C'est donc une statistique très intéressante pour les clubs Red Bull en raison de leur jeu très direct, très vertical. Là, on sait, la dernière euh, innovation nous vient cette fois pas de la Red Bull Academy, mais de Suisse, puisque c'est à ma connaissance le premier pays à avoir utilisé des lunettes stroboscopiques en, en football. Ces dernières permettent en fait de passer de la transparence à l'opacité à la fréquence choisie. Autrement dit, les gardiens ne voient pas constamment le ballon, puisqu'ils sont régulièrement plongés dans le noir, dans l'obscurité. Une situation justement, justement semblable à celle où la vue du gardien est masquée. Voilà, c'est déjà tout pour moi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour t'assurer de ne pas manquer du contenu similaire. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me lâcher un like, de me le dire dans les commentaires et de partager la vidéo avec un autre fan de foot. Ça m'aiderait vraiment beaucoup, plus que tu ne le crois. Ciao, ciao